Salut, c'est Loïc de Fit Martial Art. Je me suis aperçu qu'il y a plein de personnes qui avaient peur d'acheter les élastiques parce qu'ils ne savaient pas les utiliser. Alors pour pallier à ça, pour l'achat d'un pack d'élastiques, j'ai décidé d'offrir une formation gratuite qui permet de bien commencer avec les élastiques. Le principe est super simple. C'est une succession de vidéos que je vais t'envoyer au fil des semaines pour apprendre à bien t'entraîner avec les élastiques. Dans la première vidéo, on va voir des exercices qu'on peut exécuter n'importe où. Dans la deuxième vidéo, on va voir des exercices avec point d'attache et comment transformer un pack d'élastique en véritable salle de musculation. Dans la troisième vidéo, on va voir quelques exercices pour s'assouplir. Dans la quatrième vidéo, des exercices pour travailler le haut du corps. Dans la cinquième vidéo, des exercices pour travailler le bas du corps. La sixième vidéo va concerner plutôt les exercices cardio. Et à la septième, on va mélanger le tout et comme ça tu auras un programme pour bien commencer.